So, this morning we talked about the different roles in the classroom. And the tension, the importance of healthy tension. And as we were listening to the feedback from your group, some questions came up about how to deal with different roles et il y a des questions qui sont ressorties comment est-ce qu'on peut euh, faire, euh, faire avec certains rôles uh, Comment faire quand il y a un responsable de base à la fois un responsable d'école And we just want to give you some more principles and tools how to process how to think about that. On veut juste vous donner des outils, à comment vous euh, pouvez réfléchir sur ça? And so, Pete is just sharing uh, what is on his heart uh, and what he's also teaching uh, when, he does, when he does his uh, DTS workshops. Donc, Pete va nous enseigner ce qu'il a sur son cœur et en même temps ce qu'il enseigne uh, quand tu fais les ateliers de l'école de disciples. So, <laughs> I was looking where Pete is. So, please, Pete. Donc, vous vous rappelez, ce matin, on avait les quatre personnes qui avaient la corde là et qui étaient en train de montrer la tension. Et donc, on parlait de cette tension qui existe and dans, nos, dans notre leadership. And we're saying that tension is a good thing. Et on a dit que cette tension, c'était une bonne chose. Et vous pouvez probablement penser à situations... That you're dealing with right now, where it doesn't feel like a good thing. Et puis vous pouvez peut-être penser maintenant à plusieurs de vos situations où, franchement, quand il y a de la tension, vous ne pensez pas que c'est une bonne chose. Yeah, either, either either things have gone really slack, or or you're having like a like a like a war tugging on this uh, string. Des choses où c'était plutôt où la corde était plutôt détendue ou bien où vraiment là elle était trop tirée. So my goal in the next few minutes is to just tell you some stories from my own leadership. Et là, mon but, c'est que j'aimerais vous raconter quelques histoires, ou bien quelques récits, il faut que je vous dise maintenant, quelques récits de, dans mon leadership. Et pour que vous puissiez vous découvrir certains principes qui vous seront utiles. Yeah, so. To your own. Et donc c'est vrai, ces histoires vont se, passe, se sont passées à Amsterdam ou bien en Afrique du Sud et peut-être c'est différent pour vous. But the into all Mais tous les, les principes peuvent être traduits dans ah. toutes les cultures. Et donc j'espère que je vais pas prendre trop de temps et puis que vous vous arriverez vraiment à traduire ce que je vais dire dans votre propre donc moi j'ai fait mon école de disciple en janvier 1987 et donc ma femme et moi nous sommes devenus membres du personnel plus tard dans cette année. And, uh, It was about, uh, we, we st we DTS. Et on, était, on a encadré une école de disciples. Et ensuite, une année et demie après, nous avons encore encadré une deuxième école okay. de disciples. Okay. The DTS. Je veux que vous compreniez que dans mon arrière-plan, en fait, je n'ai jamais dirigé une école de disciples. I still feel very new in the je me sens toujours nouveau dans la mission. Uh, J'ai demandé de, de diriger une phase pratique. Uh, one of the on my team is David Et un des étudiants dans ma phase pratique, c'était David Cunningham. Je yeah. I, I a un peu de pression. Et je sentais un petit peu de pression, quand même, de yeah. tension. I, I know all the I make. Et je sais toutes les fautes que je peux faire. <laughs> by and Tout ça va être connu par Lauren et Darlene. Okay. But to add to my pressure, Mais pour rajouter à cette pression... Et nous avons des grandes écoles de disciples à Amsterdam, et je crois que celle-ci en avait 26... Uh, et uh, j'ai emmené cette uh, école aux États-Unis. We to on allait être là-bas pour Mardi Gras. Et donc nous allions travailler dans des, dans des quartiers pauvres avec toutes sortes de projets. Ah. I was leading this team with two other people. et je dirigeais cette équipe avec deux autres personnes. Uh, one was my wife. Une était ma femme, And the other one was a lady named Pam. et la deuxième, c'était une femme qui s'appelait Pam. Uh, everything was set up beautifully. Tout était bien préparé, et nous sommes envolés pour avoir this, cette super phase pratique. It was be the best ever. Ça devait être la meilleure. Et puis David allait raconter à son père combien Pete est un bon leader. Once we started into the whole leadership process, et quand on a commencé à travailler dans le comment gérer le leadership, et j'ai commencé à réaliser que le fait de diriger avec yeah. ma femme en plus une autre femme, il y a des complications à cela. Yeah. What, why this never occurred to me before, I don't know.: Je ne sais pas pourquoi n'ai jamais réfléchi à ça avant. But before long, I started to realize, if I don't have a strong opinion about a matter, but my wife and this other lady have opposing opinions, I'm caught in the middle. Et j'ai réalisé que si moi, je n'ai pas une opinion forte sur quelque chose, et puis que ces deux femmes, par exemple, entre elles, elles ne se comprennent pas, moi, je vais être coincé entre les deux. Leader. Parce que moi, je suis quand même le leader en-dessus de tout le monde. Du, so du to decide, go go et donc, ben voilà, c'est moi qui dois décider est ce que ça va aller de ce côté ou est-ce que ça va aller de ce côté-là. Really et puis, souvent, je n'avais même pas une opinion très, très forte. But if I agree with my wife, est-ce que je vais être d'accord avec ma femme? Yeah, the other lady. Well, of course he agrees with his wife. Mais yeah. l'autre femme va dire, bien bah, sûr, yeah. il est d'accord avec sa femme. Yeah, and if I agree with Pam, et si je suis en accord avec Pam? <laughs> <laughs> yeah, and I, and I'm worried that sometimes outreach decisions might follow me into the bedroom. Et donc, euh, je commençais à me faire du souci que finalement, des, des, certaines décisions à prendre dans cette phase pratique allaient me suivre jusque dans la chambre à coucher. Is, Ouf, finalement, c'est plus compliqué que ce que je croyais. So Lauren and son on your outreach, et une des choses merveilleuses, une des choses d'avoir le fils de Lauren et Darlene dans ta phase pratique. Like Eux, ils aiment venir pour visiter leur fils dans la, pendant la phase pratique. So so Ils sont pas venus ensemble, mais d'abord Darlene est venue. Et quand elle est venue, j'ai dit Darlene, il faut que je te parle. Yeah. Yeah, help me. Et il faut que tu m'aides. So et donc, j'ai expliqué la situation du leadership dans lequel j'étais. Et donc, elle s'est d'abord assise avec Michel et moi. Et une des choses qu'elle et Lauren pratiquent depuis longtemps, c'est, en fait, il faut que, dans les rôles qu'ils sont là, il faut qu'ils identifient quels sont les chapeaux qu'ils portent yeah, so from, from Et elle m'a raconté une histoire well, des, des premiers jours dans à jeunesse en mission. Et je crois que dans la, de l'époque dont elle parlait, il y avait un, con, un conseil international. Et international Elle dit. À cette époque-là, elle, elle faisait partie de ce conseil international. Et donc, uh, Lauren, on lui avait demandé d'aller de l'autre côté du globe pour aller faire uh, quelque chose dans une situation. And so, uh et donc, il était en train de recevoir des conseils des uns et des autres, est-ce que je dois partir, est-ce que je ne dois pas partir. And when he asked Darlene, et quand il a demandé à Darlene, elle a dit, alors que je suis là avec le chapeau du Conseil international, you must go and deal with that tu dois aller et t'occuper de cette situation. Si tu n'y vas pas, ça mm -hmm. va mal tourner. Donc, en tant que membre de ce Conseil international, je te dis que tu dois partir. On lève le chapeau. As your wife. Mais maintenant, en tant que ta femme, yeah. You've been too much. Ça fait, tu, tu voyages beaucoup trop. You need to be here with the tu dois être ici avec les enfants. Yeah. Yeah. Bon, c'était à peu près. J'ai pas dit les, exactement tous les mots qu'elle a dit, mais c'était ce genre de conversation. To each other, which hats they are Donc elle et Lauren avaient essayé d'identifier les rôles dans lesquels ils, ils travaillaient, et quand ils se parlaient l'un à l'autre, quel était le chapeau qui était sur leur tête pour dire les choses qu'ils disent. Et donc, c'était ce que ma femme Michelle, moi-même et Pam avaient besoin d'entendre pour comprendre comment prendre les décisions pour cette, and, dans cette équipe. Et donc, Pam, après, pouvait comprendre que quand je prenais la décision en accord avec ma femme, yeah. ce n'était pas parce qu'elle était ma femme, yeah. mais c'est parce que je portais le chapeau du responsable yeah. de l'école de disciples. This isn't my husband's hat. Ce n'était pas, pas mon chapeau de mari. Ce n'était pas mon chapeau de mari. Leadership issues. Et ça m'aidait aussi avec ma femme quand nous parlions de questions de leadership. Parce que des fois, vous parlez de ces choses le soir avec votre conjoint. Et tu sais, dans les rencontres de leadership, quand vous avez ces discussions, et vous talking to you now, the same way that I would be talking to anyone else on that leadership team ?» Est-ce que je te parle maintenant de la même manière que je parlerai à tous les autres membres de l'équipe de leadership yeah. very to this. Donc, ça, ça aide beaucoup à pouvoir yeah. identifier cela. Parce que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup dans les équipes de leadership, parce que vous savez les moments où vous avez une discussion au sein de l'équipe. The Et puis, il a un... un donc, un autre yeah. leader vient et and puis lui, il a une autre histoire ou une autre manière de raconter l'histoire. In et donc, tu vous réalises, yeah. réalises yeah. qu'il wow, y a eu une influence là par rapport, uh, pour prendre yeah. cette yeah. décision mais qui vient de l'extérieur de la pièce. Donc, en ayant des chapeaux, c'est ça qui va t'aider à prendre la décision que tu vas prendre. So further, Donc, pour amener l'histoire un peu plus loin, Darlene leaves. We wave goodbye to her. on dit au revoir à Darlene. And a few weeks later, Lauren shows up. Et puis, quelques semaines après, c'est Lorraine qui vient. Mais il faut que je vous raconte une histoire yeah. encore à côté pour cela. Ever. Et donc, Lauren arrive et moi, and, je veux vraiment l'impressionner pour qu'il voit que je suis vraiment un très bon leader. Mardi Gras there, so parades et à Mardi Gras, là, il y a une grande parade qui va se passer. Location right parade so be, of of et puis là, nous, on va faire une phase pratique uh, de l'évangélisation juste avant qu'il y ait uh, cette grande parade-là. Yeah. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. But, but, The day before, Mais le jour avant, j'ai réalisé qu'il y avait une exigence par rapport à une assurance. Yeah. So et aux états unis si tu fais okay. les choses de travers, tu risques d'être poursuivi en justice. Et donc, là où nous a, on allait faire nos petites pièces de théâtre, Sorry. on devait vraiment être couvert. So uh, Et donc, à la dernière minute, j'ai dû changer okay. le lieu de cette évangélisation. Mm -hmm. uh, dans cette évangélisation. We, we ended up in this remote Part of New Orleans. <laughs> et puis finalement on est arrivé dans un endroit bien retiré et on était dans un parc. Uh, uh, et moi, j'ai envoyé les gens qui, <laughs> so, so, mais les, well, les, les, les étudiants de l'équipe pour dire, allez maintenant dans les rues et allez chercher tous les gens qui sont en train de faire yes. du jogging ou qui sont en train de marcher. Et donc, watching. Lauren a assisté mm -hmm. à cette phase pratique, à cette, ce temps d'évangélisation. Il a vu son fils évangéliser yeah. devant okay. deux personnes. But I was, I was humbled. J'étais humilié anyway, Mais ce n'est pas le point de cette histoire. Just after, with Lauren coming, avec la venue de Lorraine, C'était le premier jour qu'il était avec nous. Il est venu et a parlé avec David. Yeah, he's with his son David. Oui, il a parlé à son fils David. And et je crois avoir compris que mardi soir, tu as une soirée libre. Est-ce Est que j'ai la permission de prendre mon fils et de l'emmener au restaurant mardi soir? Remember, I've, I've been in about 18 maybe. Et ça faisait à peu près 18 mois que j'étais membre du personnel à Gem. And I'm standing there, try I'm trying not to let my jaw drop open. Et j'essaye de ne pas avoir ma, ma, ma mâchoire là qui tombe. Lauren Cunningham me demande la permission d'emmener son fils au restaurant. I mean, I no. J'aurais pu dire non. Yeah, there was no on me. Il n'y avait pas de pression. Quoi Vraiment Lauren me demande la permission pour emmener son fils all, au restaurant Et je me rapp suis rappelé ce que Darlene nous avait dit par rapport au chapeau. Maintenant, right Lauren n'est pas à ce moment-là, Lauren n'était pas en train de porter le chapeau du président de l'université des Nations. Right, Just right à ce, ce moment-là, Lauren était le père d'un étudiant. I am in of this Et c'est moi qui suis and responsable de cette phase pratique. And Lauren to me. Et Lauren se soumet à moi. Et tout d'un coup dans ma tête là c'est comme si toutes les choses se mettaient yeah. en place. outreach et s'il y a des choses que je faisais de travers dans cette phase pratique. Et Lauren aurait pu me dire Pete, ce n'est pas comme ça qu'on yeah. le fait, tu es en train de violer nos valeurs. Il aurait pris son chapeau de fondateur de la mission et il m'aurait dit voilà, c'est ça qu'il faut changer. But in this circumstance, he's putting on his father's hat and he's saying you are the leader, I submit mais dans cette situation, il, est, il a sur sa tête son chapeau de papa et il se soumet à moi qui suis le leader de cette euh, phase pratique. Et donc, à cause de ce que Lauren et Darlene nous ont appris, ça, ça a été tellement plus facile pour nous de gérer ces, ces domaines de tension. Quand nous étions The, the main training building in et quand nous sommes revenus à, à, au, lieu, au lieu de la formation à Amsterdam et j'étais le directeur là pour les, les écoles de disciples et il y avait quatre écoles de disciples par année et ma femme était la manager de toute cette grande base combien de personnes Uh, it was sleep more than 100, qui think. avait peut-être plus que, me, -ce que 100 lits et donc elle était le manager de bâtiment j'étais le CTS et donc, elle était l'administratrice ou, je ne sais pas, manager de, de, de, de la base de GEM et moi, j'étais le responsable des de C4 EFD. Donc, pour certaines situations, c'est ma femme qui vient vers moi pour de, me demander la permission de faire quelque chose, et dans d'autres situations, c'est moi qui vais vers ma femme pour lui demander la, la permission pour certaines choses. Yeah. I am her boss, she is my boss. Je suis son patron, elle est mon yeah. patron. De la même manière que Laurence se soumet à moi, et moi, je me soumets à lui. Et quand l'Écriture nous demande it, de nous soumettre les uns aux autres, ce n'est pas de parler d'une sorte de hiérarchie où nous devons tous soumettre. In one direction. Et ce n'est pas en train de parler d'une hiérarchie où nous devons oui. nous soumettre seulement dans une direction. Nous nous soumettons les uns aux autres. I, DTS, si vous m'invitez pour venir parler dans votre EFD, je vais me soumettre à toi qui est le responsable de l'école en tant qu'orateur. Et je suis en train de voir que tu n'as pas assez d'heures de cours dans, ta, dans ton école. Yeah. I put on my international DTS hat. Et donc, à ce moment-là, je mets mon chapeau de directeur du Centre international de, des EFD. And I say, As et en tant que directeur international du centre DTS, j'aimerais te dire que ton école de disciples ne satisfait pas les exigences des how, écoles de disciples. How are you that? Et comment est-ce que tu vas changer cela And I make sure they change it. Et ensuite, je m'assure que le okay. changement se fera. I take the hat off. Et j'enlève ce chapeau. As your guest speaker, how can I serve you? Et maintenant, en yeah. tant qu'orateur, comment est-ce que je peux te servir et s'ils me disent « Pete, est-ce que tu pourrais t'arrêter après une demi-heure pour qu'on puisse réfléchir à ce que tu viens de dire yeah, ?» uh, Et je ne dis pas avec le chapeau du, de, de yeah. l'EFD, euh, de, de directeur, « Non, c'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. » no, you're, you're I will, I will with with Non, c'est sûr que je vais travailler okay. avec vous. Et donc ma femme et moi nous avons um, eu des situations assez intéressantes. It, funny now, horrible at the time. Et c'est aujourd'hui j'en ris mais c'était horrible au moment où ça se passait. Uh, me souviens one situation. Yeah, I won't go into all the details. There was a there was a staff member in my school who I was having to send home for being inappropriate in his Interaction with the female students. Et donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'avais un membre du personnel dans dans l'équipe, les, les, et il y avait un problème où le comportement n'était pas bon par rapport aux femmes de l'équipe. Yeah. usual with these situations, Et puis, bien sûr, il y avait déjà plusieurs filles, jeunes filles de l'équipe, qui étaient qui était consciente de tout ce qui se passait, même bien avant que moi, j'en sois informé uh, Et la manière dont moi j'ai géré la situation n'était pas assez bonne pour elle. Et j'avais des leaders de chaque côté de ce conflit uh, My wife, Michelle, Et puis ma femme Michelle faisait partie de l'équipe de leadership qui a dû raconter ce qui s'est passé. Et donc je retourne dans mon appartement, complètement épuisé par rapport à cette situation. My wonderful wife meets me at the door. Et ma femme merveilleuse me rencontre à la porte. Et... Allons juste un petit that's peu a, en dehors de la maison, une seconde. That, Ça, c'est pas <laughs> un bon signe. Let's have this conversation outside. Et uh, faire, avoir cette conversation à l'extérieur. Mm -mm. Et je, suis, je te parle avec mon chapeau de l'équipe de leadership EFD. As part of the leadership team. Donc, en, tant que, yeah. en faisant partie de l'équipe de leadership, And then she went on Et ensuite elle a, dit, elle a commencé à dire, me in Et elle m'a dit en des termes très clairs, là où je m'étais trompé, où je n'avais pas pris les bonnes décisions. Yeah. Et que maintenant tout était, dans, était chaotique. Yeah. pour ceux qui connaissent ma femme, elle travaille and avec des principes précis. She never made it personal. Et she make it personal. Didn't make it personal. pour elle, les choses, elle ne les approprie pas en tant que personne. Et donc, elle s'est adressée à moi exactement de la même manière qu'elle she... l'aurait fait avec un autre membre de l'équipe. Elle m'a dit, tu as commis une erreur. Donc, une fois qu'elle a ce chapeau du leadership sur sa tête, il est là. When she was finished, Quand elle a terminé, Took off the hat. Elle a enlevé le chapeau. She says, Elle a dit, Pete, your wife, en tant que ta femme maintenant, I can see a really tough day. je vois que tu as vraiment une journée difficile. <laughs> can, can I make you some lunch? Je crois que ce serait bien que tu ailles te préparer un repas. I said, That would be great. Oh, je dit oui, ça, ça serait super. So we go into the house. Et Donc, on est allé dans so, la maison. Parce que cette, cette situation était devenue tellement grande que tout le monde en parlait. While I was my lunch, Et pendant que j'étais en train de prendre mon, manger mon repas. The phone kept Et il y a eu des, des téléphones. There were lots of people who wanted to have a go. They wanted to chew my ears and tell me. How I'd up this et il y avait beaucoup de gens qui voulaient me parler et qui voulaient bien me dire combien j'avais eu tort dans ce que mes, mes décisions. Et chaque fois que le téléphone sonnait, elle disait, ne te, ne te préoccupe pas du téléphone, je suis ta femme, j'en je, prendrai soin. Donc elle prend le téléphone et puis la personne dit, j'aimerais yeah. bien parler à Pete. Et elle dit non. Elle dit non. Et je suis sa femme et il a besoin d'une pause et maintenant c'est la pause. She would, she would Now, the et parce que les, les gens yeah. qui téléphonaient allaient me dire exactement ce qu'elle m'avait dit. The would have up her et je crois que les gens au téléphone allaient vraiment l'appuyer la, la, euh, sur ce qu'elle avait dit. Elle n'est pas en train de, de chercher des gens pour appuyer ce qu'elle a dit. Okay. Elle est en train d'essayer de voir son mari avoir un bon repas. Et c'est devenu tellement normal qu'en en fait, quand nous partageons tous les deux, je lui dis, attends, tu portes quel chapeau là maintenant yeah. Et donc je suis tellement reconnaissant d'avoir eu ces conversations avec Lauren et Darlene. It helps us our, our roles. Parce que ça nous aide vraiment à clarifier nos rôles. Yeah. Yeah. Et ensuite je prends cela dans d'autres situations de leadership. And I, if I'm speaking up, I'll speak up. I'll say I am saying this as International DTS Et souvent, quand je parle, je dis, voilà, je suis en train de vous dire ceci en tant que directeur du centre international des EFT. Yeah. Often when I'm teaching, Et souvent, quand j'enseigne... I'm, I'm The nature and character of God. Si, par exemple, j'enseigne dans une école de disciples, la nature et le caractère de Dieu. Up, et s'il y a quelque chose qui, qui, qui, est, qui okay. sort de, de cet enseignement et qui est un domaine de, de discussion de, de théologique. Et je vais dire qu'il y a leaders who hold this. There are why I'm who hold to this. Et je veux dire, ben, par rapport à ce sujet, il y a des, des, des leaders djémiens qui pensent ceci, et puis il y a des djémiens qui pensent cela. will not even give my own personal opinion. Et souvent, je ne donne même pas mon opinion personnelle. Sometimes I do because I say, okay, I do, have, I do have my own line of theology, and that will influence what I'm teaching this week. Et puis des fois je le dis parce que je leur dis bon moi aussi j'ai ma And propre pensée théologique et c'est ça qui va influencer un petit peu mon enseignement cette semaine. Et donc c'est bien de le, de, le, de le dire cela pour que les étudiants puissent aussi but, voir qu'il y a des gens qui ne pensent pas la même chose. But when I give my own opinion, Mais quand je donne mon opinion personnelle, je m'assure que les, les étudiants voient que j'ai ce chapeau sur la tête. This, this, This is what Pete thinks. Ça, c'est ce que Pete pense. Mais il y a des yeah. leaders formidables à Jeunesse en Mission qui pensent différemment. We are international and Nous sommes internationales et interdénominationnels. Yeah, yeah, yeah. By, by et en passant par ce processus, ça m'aide à les gens. Allez lire ce livre. C'est un livre que je ne pas agree with where it lands but, but it gives the other side of donc je peux ça, ça va m'aider peut-être à dire à quelqu'un écoute lis, lis ce livre même si je suis pas d'accord avec le livre mais ça va t'expliquer okay. l'autre côté de l'histoire de okay. so you'll donc quand tu, tu enseignes et que tu as ce chapeau tu peux l'emmener dans toutes sortes dif différentes yeah. de situations de situations différentes yeah. Et puis, souvent, tu vas parler avec des gens, ils ne vont jamais te dire quel chapeau ils portent parce qu'ils n'ont pas parlé avec Lauren et Darlene. Mais si vous vous comprenez ce principe, yeah. vous pouvez les aider à clarifier. Attends, tu es en train de me dire ça en tant que leader de base ou tu es en train de yeah. me dire ça juste en tant que frère dans la foi yeah, it makes a difference. Il y a une différence. As, as and in Christ, en tant que frères et sœurs en Christ, We are all absolutely equal with one another. nous sommes tous égaux <laughs> les uns les autres. There is no Il n'y a pas yeah. de hiérarchie. Yeah. If Jesus were to right now, si Jésus revenait maintenant and he was to walk in here, et qu'il devait marcher ici à l'intérieur de la salle, c'est pas, he, il, il n'est pas intéressé par la structure de James. Yeah, yeah. so, on a besoin de la structure. Et on a besoin de gens qui organisent so, pour que ce soit pas trop le chaos. So that's why we have those hats. Et c'est la raison pour laquelle nous avons yeah. ces chapeaux. Yeah. But at Mais au niveau de base, nous sommes absolument and, égaux. And et la plupart du temps, nous nous soumettons les uns aux autres parce que nous sommes yeah. tous des frères et sœurs égaux. Donc, si le di directeur de la base vient me voir et il a quelque chose à me dire, mais en tant que frère en Christ Then we talk as equals. et donc là on est yeah. en train de parler When en égaux. et je vais voir un étudiant de l'école de disciples qui est tout nouveau qui vient juste d'arriver yeah. et on parle ensemble de la vie we are equal. on est égaux et si je le vois en train de mentir ou en train de voler, je vais le confronter. Et s'il me voit moi en train de mentir et de voler, il va me confronter. Yeah. We're brothers, we're brothers in Christ. Nous sommes frères en Christ. Mais il ne peut pas venir et me What can be and can't be in a DTS. mais il ne peut pas venir vers moi et me dire ce qui doit être fait ou pas yeah. dans une école yeah, de disciples là j'ai I... un chapeau du centre international des EFD okay. et là je peux dire ce qui doit être fait okay. ou pas I think, I think je crois que j'ai assez dit so, um, yes, can I throw the microphone Direction to process this? Donc est-ce que je peux I donner think, le micro à Alec? Yeah, these principles go cross -cultural. Parce que ces principes vont dans toutes les cultures. Mais peut-être culture. que les chapeaux ont des formes différentes. Alors bon. Donc ce qu'on aimerait faire juste pour terminer cet après-midi? Is De vous mettre par deux. Essayez de réfléchir aux différents chapeaux que vous portez, peut-être tu es un père, a husband, a school leader. tu es un mari, tu es un, un, un responsable d'école, tu es un étudiant, a base leader. tu es un leader de base, et ces these rôles changent constamment. Je suis le doyen de la faculté de communication et pourtant je suis un étudiant parce que je suis en train de faire un master. Et donc j'aimerais que vous vous tourniez vers l'autre maintenant, tourniez vers l'autre et vous disiez, voilà tous les chapeaux que moi je porte. Quels chapeaux toi tu as Quels sont tes rôles différents et comment est-ce qu'on peut en discuter ensemble